Bonjour à tous. Comme vous le savez tout, aujourd'hui, vous allez tout passer à test pratique d'impression 1. Au cours de cet examen pratique, de nombreuses questions vous seront posées et vous devrez montrer concrètement comment vous allez les réaliser sur votre ordinateur. Comprenons maintenant les règles de ce test. Première. Il s'agit d'un test pratique dans lequel vous devez montrer une par une comment vous allez utiliser chacune des options qui vous sont proposées. Deuxième. Cette épreuve est d'une durée de 45 minutes. Troisième. Pour toutes les questions qui vous seront posées, une vidéo vous montrera la manière correcte d'y répondre afin que vous puissiez voir par vous-même si vous avez répondu correctement aux questions ou non. Vous pouvez comparer vos réponses avec la vidéo. Si vous avez mal répondu, vous pouvez apprendre la bonne méthode de réponse en regardant la vidéo. Commençons maintenant le test. Prenez la première diapositive comme diapositive de titre et tapez votre nom. Assurez-vous d'avoir tapé au moins 4 à 5 lignes. En cas de doute, aidez-vous de la vidéo. Apprenons comment donner votre introduction dans un fichier d'impresse. Tout d'abord, sélectionnez le mise au page comme titre. Ensuite, créez une nouvelle diapositive avec la même manière. Continuez à créer cinq diapositives avec la même méthode. Puis, sélectionnez la première diapositive. Ensuite, cliquez à l'intérieur de la boîte de titre et tapez le titre comme à propos de vous. Ensuite, cliquez à l'intérieur d'une autre boîte de texte et commencez à taper votre introduction. Dans la première ligne, tapez « Bonjour ». Dans la deuxième ligne, tapez votre nom. Dans la troisième ligne, tapez le nom de votre école. Dans la quatrième ligne, tapez en quelle classe vous étudiez. Dans la cinquième ligne, tapez de votre matière préférée. Comme votre introduction, vous pouvez ajouter n'importe quelle information de votre choix. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur l'option Concession de diapos. Une boîte de style de diapo apparaîtra. Ici, cliquez sur le bouton Charger. Ensuite, sélectionnez une catégorie de conception de votre choix et sélectionnez la modèle. Vous pouvez voir son aperçu en même temps dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur OK. Maintenant, cliquez à nouveau sur OK. Voilà, la conception de diapositive est changée, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer la conception de diapositive et taper l'introduction dans un fichier d'impresse. Sélectionnez maintenant les lignes une par une. Et montrez comment vous allez mettre le texte d'une ligne en gras et en italique. Montrez également comment vous allez changer la couleur de la police. Montrez vos réponses à votre professeur. En cas de doute, aidez-vous de la vidéo. Apprenons comment utiliser l'option gras, italique, et soulignage dans un fichier d'impresse. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Ensuite, cliquez sur l'option Gras située sur la barre de formatage. Puis, cliquez sur l'option Soulignage. Comme on travaille en vidéo, le texte est souligné. Ensuite, Cliquez sur le menu déroulant de l'option Taille de police et sélectionnez la taille de votre choix. Voilà, la taille de la police du texte est changée. Puis, sélectionnez un autre texte. Ensuite, cliquez sur l'option Soulignage dans la barre de formatage. Puis, Cliquez sur le menu déroulant de l'option « Nom de police » et sélectionnez n'importe quel nom de police de votre choix. Voilà, le nom de police est changé et le texte est souligné, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez un autre texte. Puis, Cliquez sur le menu déroulant de l'option couleur de police. Ici, sélectionnez la couleur de votre choix. Voilà, le texte est changé en couleur orange, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser les options gras, soulignage et changer. La taille de police du texte dans un fichier d'impresse. Prenez une autre diapositive comme diapositive de titre et tapez quelques points clés sur votre école ou organisation. Voyez à ce que ces points clés soient présentés sous forme de puces. Une fois que vous avez fait cela, montrez-le à votre professeur. En cas de doute, aidez-vous de la vidéo. Voyons maintenant comment taper de l'école en utilisant l'option Plus et la numérotation dans un fichier d'impresse. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit de la souris du pavé tactile dans la barre de diapositives et cliquez sur l'option Nouvelle diapo. Une nouvelle diapo est créée. Ensuite, sélectionnez le mise au page Diapo Titre. Cliquez à l'intérieur de la boîte de titre pour le faire activer et y taper. Ensuite, tapez à propos de mon école comme le titre. Puis, cliquez à l'intérieur d'une autre boîte de texte. Ensuite, cliquez sur l'option Plus et numérotation. Comme montré en vidéo, cliquez sur l'onglet Plus. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quel type de plus de votre choix. Ensuite, cliquez sur OK. Commencez à taper de votre école en utilisant l'option « Plus et numérotation » comme montré en vidéo. Maintenant, vous pouvez voir que le texte est aligné au centre de la page. Alors, sélectionnez le texte entier. Pour l'aligner, à côté gauche de la page, cliquez sur l'option « Aligner à gauche » comme on en vidéo. Voilà, le texte est aligné à côté gauche de la page, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, Sélectionnez le texte entier et cliquez sur le menu déroulant de l'option Nom de police. Ensuite, sélectionnez n'importe quel nom de police de votre choix. Voilà, le nom de police du texte est changé. Puis, sélectionnez la première ligne. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option couleur de police. D'ici, sélectionnez une couleur de votre choix. Voilà, la couleur de police est changée. Puis, sélectionnez un autre texte. Ensuite, changez sa couleur de police avec la même manière. Ensuite, sélectionnez un autre texte. Ensuite, cliquez sur l'option G qui indique gras. Voilà, le texte sélectionné est changé en gras, comme on en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option plus et numérotation et taper le texte et le formater. Prenez la diapositive suivante comme diapositive titre et tapez sur vos sujets préférés. Notez que pour la démonstration, je prends l'exemple d'un ordinateur. Une fois que vous avez fait cela, montrez-la à votre professeur. En cas de doute, aidez-vous de la vidéo. Apprenons comment taper de votre matière préférée dans un fichier d'impresse. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile dans la barre de diapositives. Ensuite, cliquez sur l'option Nouvelle diapo, puis sélectionnez le mise au page Diapo Titre. Ensuite, cliquez à l'intérieur de la boîte de titre et tapez le titre comme à propos de mon matière préférée. Ensuite, commencez à taper à propos de matière préférée. Ici, nous tapons de l'ordinateur. Vous pouvez taper de votre matière préférée, c'est votre choix. Ensuite, sélectionnez le texte. Puis, cliquez sur l'option Aligner à gauche. Le texte sélectionné sera aligné à côté gauche de la page. Ensuite, alignez votre texte à côté gauche de la page avec la même manière. Puis, Sélectionnez le texte. Cliquez sur l'option G pour rendre votre texte en gras. Donc, c'est comme ça, nous pouvons taper dans un fichier d'impresse. Maintenant, prenez la diapositive suivante comme viage et inséré n'importe quelle image ou n'importe quel objet de l'option galerie est appliqué en certain formatage sur elle. Maintenant, écrivez quelques lignes à ce sujet. Une fois que vous l'avez fait, faites-le vérifier par votre professeur. En cas de doute, aidez-vous de la vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre comment utiliser l'option Galerie et taper le texte dans un fichier d'impresse. Tout d'abord, sélectionnez le diapositive dans lequel vous voulez insérer le clipart. N'oubliez pas de sélectionner le mise en page comme diapo vierge. Puis, cliquez sur le menu Utiles ». Ensuite, Cliquez sur l'option Galerie. Maintenant, l'option Galerie est déjà disponible dans le document, mais pour le afficher, cliquez sur le bouton avec les petits points, comme on trait en vidéo. Ensuite, sélectionnez un thème de votre choix. Ici, nous avons sélectionné le thème École et Université. Ensuite, sélectionnez le Clip -arc. Dans la manière que montré en vidéo. Voilà, le clip up sélectionné est inséré dans la page. Ensuite, vous pouvez modifier la taille du clip up inséré en utilisant la boîte de transformation. Ici, nous avons inséré le clip up de livre. Puis, pour taper à propos du clip inséré, cliquez sur l'option Texte dans la barre de dessin. Puis, placez le curseur et faites-le glisser pour créer la boîte de texte. Ensuite, tapez à l'intérieur de cette boîte à propos des livres. Dans cette vidéo, nous tapons Les livres sont les meilleures ressources d'apprentissage. Il nous aide à améliorer et à mettre à jour nos connaissances et nos compétences de la meilleure façon possible. Ensuite, sélectionnez le texte et modifiez sa taille de police comme montré en vidéo. Ensuite, changez son nom de police. Vous pouvez sélectionner n'importe quel nom de police de votre choix. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer le clipart et taper le texte et le formater dans le fichier d'impresse. Ensuite, changez la conception de vos diapositives. En cas de doute, aidez-vous de la vidéo. Apprenons maintenant comment changer la conception de diapositives dans le fichier press. Tout d'abord, sélectionnez la première diapositive. Puis, cliquez sur l'option Page maîtresse dans la barre latérale. Vous y verrez les petites vignettes des différents conceptions de diapositives. Vous pouvez sélectionner n'importe quel de votre choix. Maintenant, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur l'option Conception de diapo. Une boîte de style de diapo apparaîtra. Ensuite, Cochez l'option Échanger la page d'arrière-plan et cliquez sur le bouton Charger. Ensuite, sélectionnez n'importe quelle catégorie et le modèle de votre choix. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte de perçu. En ce moment, fermez toutes les boîtes. Ensuite, cliquez sur le menu Format et cliquez sur l'option Page. Sous l'onglet Arrière-plan, cliquez sur le menu déroulant de l'option Remplir et sélectionnez le type Couleur. Maintenant, vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur d'arrière-plan de votre choix. Puis, cliquez sur « OK ». Une boîte de message apparaîtra. Cliquez sur « Non ». Voilà, l'arrière-plan de la couleur sélectionnée est inséré dans la première diapositive. Ensuite, cliquez à nouveau sur « Format » et cliquez sur « Page ». Puis, « Changez le type de remplir à Dégradé et sélectionnez le type de dégradé de votre choix. Puis, cliquez sur OK. Ensuite, cliquez sur Non. Voilà, le type Dégradé est inséré comme l'arrière-plan de la première diapositive. Puis, sélectionnez la deuxième diapositive et cliquez sur le menu Format, puis cliquez sur Page et sélectionnez le type de remplir comme Bitmap et sélectionnez le type de Bitmap de votre choix parmi les différents types. Vous pouvez utiliser la barre défilement pour voir les différents types de bitmap. Après avoir sélectionné le type, cliquez sur OK, puis cliquez sur Non. Si vous voulez changer l'arrière-plan ou la conception de diapositive, vous pouvez utiliser les petites vignettes dans la barre latérale. Cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile sur la vignette de conception de votre choix et cliquez sur l'option ⁇ Appliquer au diapo sélectionné ⁇ Voilà, la conception de diapositive est changée. Ensuite, sélectionnez la troisième diapositive et sélectionnez la conception de diapositive de la barque latérale avec la même manière. Puis, sélectionnez la quatrième diapositive et cliquez sur le menu Format et cliquez sur l'option Page. Ensuite, changez le type de remplir comme Dégradé et sélectionnez n'importe quel type de dégradé de votre choix. Puis, Cliquez sur OK. Ensuite, cliquez sur Non. Maintenant, nous avons inséré la conception et l'arrière-plan dans chaque diapositive. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer la conception de diapositive et insérer l'arrière-plan dans un fichier d'impresse. Maintenant, Appliquez une transition de diapositive avec le délai sur chaque diapositive. Assurez-vous que votre durée soit de 3 secondes pour chaque diapositive. En cas de doute, aidez-vous de la vidéo. Apprenons comment appliquer les transitions entre les diapositives dans un fichier d'impresse. Dans ce fichier, nous avons créé quatre diapositives. Tout d'abord, sélectionnez une diapositive. Ensuite, cliquez sur l'option Transition de diapo dans la barre latérale, comme vous pouvez voir en vidéo. Mais vous pouvez aussi cliquer sur le menu Diaporama et cliquer sur l'option Transition. En ce moment, nous cliquons l'option Transition de diapo dans la barre latérale. Vous voyez, les différentes transitions s'affichent dans la boîte appliquée au diapo sélectionné. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle transition. Vous voyez une petite symbole à côté gauche de la vignette de diapositive qui indique que la transition est appliquée sur cette diapositive. Ensuite, sélectionnez une autre diapositive. Ensuite, sélectionnez la transition pour l'appliquer sur l'autre diapositive. Vous pouvez voir son aperçu en même temps. Puis, sélectionnez la troisième diapositive et sélectionnez la transition de votre choix. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle transition. Ensuite, sélectionnez la quatrième diapositive. Puis, sélectionnez la transition. Ensuite, définissez la durée automatique après. Puis, cliquez sur le bouton ⁇ Appliquer à toutes les diapos ⁇ Puis, sélectionnez la première diapositive. Si vous voulez lancer le diaporama de ces diapositives et voir les transitions, vous pouvez utiliser le raccourci F5. Donc, c'est comme ça, nous pouvons appliquer les transitions entre les diapositives dans un fichier d'impresse. Après avoir appliqué les délais sur les diapositives, appliquez maintenant l'animation personnalisée sur chaque ligne et objet que vous pouvez avoir sur les diapositives. Assurez-vous d'indiquer ici le temps nécessaire à l'affichage automatique de votre présentation. Une fois que vous avez terminé toutes les diapositives, montrez votre diaporama à votre professeur. Enregistrez maintenant le fichier avec votre nom et le titre « Le test d'impresse sur le bureau et montrez-le à votre professeur. Nous demandons à tous les enseignants ou formateurs de vérifier si tous les élèves ont terminé le test, dans la classe suivante, vous passerez tout une épreuve écrite au cours de laquelle vous devrez répondre à 30 questions à choix multiples. Parmi les quatre options proposées pour chaque question, il n'y a qu'une seule bonne réponse et vous devez cocher celle-ci. Après l'épreuve écrite, vous commencerez par le module Impress 2, dans lequel vous apprendrez les fonctionnalités avancées d'Impress. Alors, bonne journée et à bientôt!